Le but de cette association, c'était d'aider les anciens prisonniers politiques en Syrie et de les faire venir en France et de les aider à reconstruire une vie. Ça c'est quand l'association a été créée en 2004 ou 2005. Après, il y a eu les réfugiés syriens qui sont venus en France avec la crise syrienne à partir de 2012-2013. Et petit au petit, les objectifs de cette association ont évolué. C'est-à-dire que l'idée, c'était plus seulement d'accompagner des prisonniers politiques, mais c'était également euh, d'aider euh, bah, les réfugiés qui venaient ici et de les aider à faire les papiers. On a aussi un programme où on loge des réfugiés, donc de deux façons. D'une part, on paye le loyer pour certaines familles, pour qu'elles puissent vivre pendant un an, deux ans, trois ans. Et on a aussi des logements d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a 60 logeurs qui une chambre qui prête une chambre ou deux pour pouvoir ensuite que pendant deux trois mois quelques semaines. Euh, pour moi l'association au Livre m'a donné plein de trucs. En fait la première chose qu'elle m'a laissé, euh, après les Syriens que j'ai jamais rencontré en Syrie, ça me fait plaisir trop de, de, de parler avec eux, voir comment ils vivent comme moi je vis et, et il a nous laissé faire place des activités qui sont intéressantes comme le patinois et gratuitement, comme nous on n'a pas les moyens de faire ça toute ouais, seule. Donc euh, c'est elle qui a nous réservé de faire euh, toute cette activité qu'on ne peut pas faire et revivre euh, aussi. Elle a nous, nous laissé faire des, des soirées qui sont intéressantes comme pour le Noël. En fait, euh, je connais euh, la Thierry depuis 1999. avec les Syriens euh, quand j'allais là-bas. Ça m'a beaucoup apporté à moi personnellement. Et quand les Syriens sont venus ici en tant que réfugiés en Syrie, en France, euh, j'ai voulu les aider à mon tour. Moi, j'avais euh, reçu en, fait, en allant en Syrie, j'ai voulu leur apporter quelque chose ici en France. Et en fait, ils n'ont pas juste besoin d'un accompagnement administratif euh, dans l'aide au papier. Euh, ils ont besoin aussi beaucoup d'être entourés au niveau social parce qu'en Syrie il y a une grande vie sociale dans le quartier avec les amis avec la famille qui n'ont pas ici en France et donc on leur apporte beaucoup en fait au niveau des activités on essaye de leur apporter beaucoup au niveau des activités en groupe pour se retrouver et faire connaissance avec d'autres Syriens et avec des Français aussi pour s'intégrer ça permet finalement aux Syriens de, aux réfugiés syriens qui viennent ici de, de se divertir il y a plus objectif, aux activités de Sortons avec Revivre, c'est-à-dire que c'est le pôle de, sorti de sortie de l'association Revivre, c'est d'une part favoriser l'intégration euh, des, euh, des Syriens par euh, euh, le fait de mettre en place des binômes, donc un Français et un Syrien qui euh, vont boire un café, font des échanges de langues ensemble et ça permet petit à petit finalement euh, euh, aux Syriens, de mieux comprendre la culture française. On fait aussi des sorties comme celle-ci. On fait soit des sorties au musée, on a fait des sorties au Panthéon, à l'Assemblée nationale, dans des hauts lieux culturels français pour aussi que euh, les gens bah, ils puissent euh, apprendre la culture française parce que l'intégration, c'est pas uniquement euh, l'intégration par les papiers ou l'intégration par le travail ou par la langue, c'est aussi par la culture. Alors, Grâce à Revivre, les connaissances avec d'autres gens, avec des Syriens et des Français aussi et on s'est amusé et euh, cette sortie nous a permis d'intégrer euh, dans la société française et euh, alors, euh, alors moi j'aime bien de faire des connaissances avec les Français et les, les Syriens comme ça, euh, ça nous permet aussi d'avoir de, euh, des amis pour aujourd'hui, aujourd'hui c'est la, la journée syrienne au café Zoïde. Puis dans l'organisation, ben, j'ai participé à toute la communication, les affiches, les, euh, la communication sur Facebook pour inviter les gens, euh, préparer un peu des jeux, euh, organiser ceux qui vont peut-être faire euh, l'animation musicale ou, euh, ou la danse. Euh, tout pour que finalement on passe une journée euh, à la. Journée syrienne, que ce soit parfait. Quoi. Ben, du coup, euh, ce qui me pousse, euh, ce qui me pousse à, à donner de mon temps pour l'association, c'est euh, justement d'intégrer les Syriens euh, dans la vie à Paris. Euh, je pense qu'il faut qu'ils sont assez nombreux à, en France, vous pouvez négliger le fait qu'il faut les intégrer bien. Euh, dans notre quotidien, à Paris, en France, voilà, alors par connaître un peu notre culture aussi, quoi. Euh, oui, ben bah, écoutez, euh, cet événement est vraiment génial. Euh... Moi, je suis française d'origine syrienne et euh, euh, j'ai deux enfants, un enfant qui a 4 ans et un enfant qui a 2 ans. Euh, je n'ai jamais eu le temps de leur, euh, de leur transmettre euh, la tradition et les valeurs euh, syriennes. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, avec l'événement, euh, bah, voilà, on a pu euh, danser, remettre des chansons euh, que ça faisait euh, peut-être 15 ans, qu'on pas entendu, danser avec euh, mes enfants, on a fait la danse traditionnelle, adapté. Et, euh, et voilà, on rencontre du monde, on fait connaître aussi euh, la Syrie, euh, d'autres personnes et euh, voilà c'est quelque chose de, de, de voilà de... Et donc euh, c'est bon <rire> de, de, de, voilà, de vraiment génial euh, voilà <rire> à refaire